Alors, bonjour à tous, bienvenue à cet après-midi de réflexion et de, de, de, de sensibilisation en fait à l'approche euh, citoyenneté à l'art du numérique que nous, on propose comme conseillère pédagogique du récit. Euh, cette, le, la présentation cet après-midi s'appelle On Jase, éteindre des feux ou se faire des guimauves. Donc, euh, peut-être que vous nous voyez venir là, à travers ce titre. Donc, on essaiera de voir comment on peut... Euh, tirer profit finalement de, de, de, de situations qui parfois nous semblent comme un feu roulant, incontrôlable, risqué, euh, mal sécurisé, bref. Donc, on va essayer de voir comment on peut euh, le, le mettre à, de notre côté et en profiter pour se réchauffer et se faire une coupe de guimauve. Bon, on dit comment? Euh, euh, Savez-vous qu'en Montérégie, on dit se faire griller des guimauves? Mais vous, vous dites c'est quoi votre expression, vous, les des limauves? Ça passe-tu? Ça passe. <rire> moi, <rire> j'ai pas de patois. J'ai trop voyagé un peu partout au Québec. <rire> <rire> Donc, si vous êtes à l'aise, on continue et on y va. Euh, pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, on prend quand même le temps de se présenter. Euh, moi, je m'appelle Annie Turbich, je suis conseillère pédagogique au sein du Service national du récit dans le domaine du développement de la personne. Donc, euh, Le récit, c'est un réseau de conseillers pédagogiques dont fait partie Cynthia et a-t-il une collègue là-dedans? Non? Bon, mais Cynthia. Donc, euh, Cynthia, elle s'occupe finalement de son centre de service. Elle est donc une conseillère pédagogique du Récit local. Nous, on travaille au niveau national, pas parce qu'on est meilleur, mais parce qu'on s'occupe d'une discipline. Donc, on s'occupe d'éthique et culture religieuse et on va finalement accompagner les enseignants de tout le réseau en éthique et culture religieuse à développer des activités, à intégrer le numérique. Et on a un autre mandat aussi, qui est euh, la citoyenneté à l'art du numérique. Donc, ce mandat-là nous a été donné dans le cadre du plan d'action numérique. Et puis, euh, donc, depuis trois ans maintenant, on s'affaire à développer euh, cette approche euh, dont on va vous parler aujourd'hui, mais aussi différentes activités d'apprentissage, euh, différentes formations finalement pour, euh, pour, pour semer hein, à travers le réseau cette envie de... de de, de faire réfléchir les jeunes sur le numérique, bien, et non pas juste à travers le numérique ou à l'aide des outils, mais vraiment le numérique comme objet et euh, sur les enjeux qu'il soulève finalement. Fait que C'est euh, dans ce cadre-là qu'on est avec vous aujourd'hui à l'invitation de Cynthia. Merci. Euh, puis, je vous présente ma collègue Marjorie. Oui, alors Marjorie Paradis, je fais ça rapide. Euh, aussi enseignante d'éthique et culture religieuse euh, et d'univers social également au secondaire pendant dix euh, ans dans la région de Québec aussi, euh, ça fait deux ans et demi, trois ans que j'ai intégré cette même équipe du, euh, du récit, là, ce service, euh, service national-là. Euh, on a plusieurs, c'est une grosse équipe maintenant, là, le, le récit dans le, dans le domaine du développement de la personne. On a plusieurs chapeaux, plusieurs mandats. Euh, Puis souvent, il arrive qu'on réussit à, ben, en fait, presque plus souvent qu'autrement, on aime à dire que tout est dans tout. On crée des liens entre, de, entre beaucoup de nos mandats, beaucoup de, de, de, des propos qu'on a à dire. D'ailleurs, dans ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, il y a beaucoup de la réflexion éthique qui est présente. Pour nous, c'est un levier vraiment vraiment important. Donc, euh, donc bref, voilà. Pour moi, juste avant d'aller plus loin, j'ai envie de mentionner, je l'ai mis dans le clavardage, sauf que vous avez accès cette fois-ci à la présentation euh, pour, pour dans qui va nous accompagner tout l'après-midi. Vous vous rappelez, ce matin, c'était plus, vous aviez accès au dossier en tant que tel, au site, mais là, vous avez vraiment accès à la présentation à proprement parler parce que notamment, un petit peu plus tard, vous aurez à contribuer puis à venir vous aussi agir euh, comme éditeur dedans la présentation. Euh, si jamais vous avez de la misère en vous, là, on pourra vous aider. Mais bref, mon monurl.ca oblique guimauve avec un S. Alors, mon url.ca oblique guimauve avec un S. Euh, vous pouvez y aller direct. Là, si jamais ça ne marche pas, dites-nous-le, mais je pense que ça doit être correct. Donc, je voulais juste faire cette petite parenthèse-là avant de vous lancer. Un défi, une tâche. Oui, Annie. Juste vous dire que vous êtes éditeur comme dès maintenant. Alors, si vous voulez déplacer des images, <rire> euh, mettre des erreurs de français dedans. Euh, vous, vous pouvez y aller dès maintenant. Ceci ouais. étant dit. On euh, continue. Mais il y a des traces, hein? Ça laisse des traces quand même. Mais euh, ok on, alors... saura, on saura que Carcajou anonyme. Oh, ouais. <rire> <rire> exact. Donc, le, le défi qu'on vous lance maintenant, ça va se faire sur une... Vous allez devoir ouvrir comme un autre petit onglet. Le défi qu'on vous lance, c'est de vous poser la question suivante. Est-ce que le numérique, c'est un gros défi ou c'est du beau potentiel? Alors, si vous prenez la peine d'aller sur menti.com et d'entrer le code que vous voyez à la diapositive ou en encore, si vous cliquez sur le lien que je vous mets à l'instant dans le clavardage, c'est les deux chemins qui mènent à Rome, vous allez y accéder. Donc, vous allez avoir une, une genre de plateforme qui s'ouvre. C'est un sondage, finalement, ce n'est pas tellement sorcier. Là. Euh, donc, vous allez devoir déterminer, vous poser la question, si chacun de ces éléments-là, qui sont des éléments comme changer, on peut faire des liens avec l'ère du numérique, vous devez déterminer si c'est comme hey, un gros défi puis ça fait peur ou si c'est au contraire on, on gagne puis ça offre du potentiel. Donc on vous laisse le temps premièrement d'ouvrir tout ça. de Vous faire une tête. On n'est pas pressé. Est-ce que les codes sont bons? Oui, tout est bon. Est-ce qu'il y a un déjà? Comment? On voit les réponses rentrer là. Oui. est ce que vous ça, entendez par le rapport au temps? En fait, euh, ce qu'on veut savoir, c'est le libellé complet serait, est-ce que le numérique, ça améliore notre rapport au temps ou ça rend plus difficile notre rapport au temps? Mettons. Est-ce que ça nous fait perdre du temps ou économiser du temps? Est-ce qu'on va plus vite ou on va moins vite? Est-ce que... On parle un euh, peu de gestion du temps. Oui, ça pourrait être... Est-ce que ça facilite la gestion du temps ou ça complique la gestion du temps? Mm -hmm. comme tous des synonymes. Euh, C'est merveilleux parce qu'avec cette euh, plateforme, euh, on voit que nous sommes 22 présentement, donc moins nous deux, 20, et on a neuf personnes qui ont répondu jusqu'à maintenant. S'il y en a qui ont une difficulté technique à accéder au sondage, n'hésitez vraiment pas à nous le dire. Hein? Vous pouvez écrire dans le clavardage « Help ». Mais Moi, <rire> je ne veux pas avoir l'arnouille, mais je ne comprends pas comment faire. Est-ce ben, que Oui, vas-y, Annie. OK. Dans le fond, ouvrez un navigateur web euh, comme Chrome ou okay. euh, Safari. Puis après ça, dans la barre de recherche, écrire www.menti.com. Comme c'est écrit en haut, de, en haut de, de cette page, finalement. Et puis là, ça devrait être écrit PIN code ou quelque chose comme ça. OK. Puis là, le code, c'est 2476... Ah. C'est bon. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont de la, de la misère? D'ailleurs, pour voter, hein, la, la petite boule est difficile à est difficile à, à changer de place. Là. Vous pouvez vraiment cliquer sur l'un ou l'autre des extrêmes, le gros défi ou beau potentiel. Vous allez voir, elle va, elle va comme bouger toute seule. Là. Puis ensuite, bien évidemment, vous faites soumettre, hein, submit, vous soumettre, pour être sûr que vos résultats apparaissent. Donc, on voit tranquillement, pas vite, apparaître, bien là, nous, tu sais, l'outil nous fait une moyenne. Là. En fait, vous comprendrez que ce n'est pas nécessairement les résultats qui nous intéressent, tant que le chemin qui nous mène jusqu'à là. Euh, il y a quand même des grandes tâches. c'est quand même intéressant de voir. Euh, oui, vraiment. Cynthia qui, qui écrit « J'aurais aimé nuancer mes réponses. » Non, c'est on ne veut pas que tu nous <rire> <rire> tu, euh, Ouais, tu nous, de, tu nous devances. En fait, on va probablement ouais. utiliser ton commentaire pour aller, euh, pour aller euh, vers ce qu'on veut dire. Mais quand même prendre le temps de, de regarder les tendances qui se dessinent. Là. Il y a, il y a la, du côté de la créativité de la culture, ça semble faire quand même consensus que le numérique nous offre un beau potentiel. Euh, rapport au aussi. <rire> Par, ouais, le rapport au temps aussi. Oui, le rapport au temps, c'est assez de l'autre côté. Euh, tu sais, on a intelligence artificielle, on est comme, vous semblez pas sûr de si c'est un potentiel ou si c'est un. Comme, on, on est plus en Cons Consommation, hein? Consommation, est-ce que je. je... Est-ce que le numérique m'aide à ou facilite mes modes d'achat, mes modes de consommation, avoir accès aux produits, etc. Ou au contraire, c'est comme si ça moi pour ma part, ça fait en sorte que j'achète des choses dont j'ai vraiment pas besoin parce que je suis vraiment un public cible, gros comme ça, des algorithmes. <rire> La publicité ciblée, mais je me connais, tu sais, je fais attention. Vraiment intéressant. Ouais. il reste. Ah ben il reste. On est à 20, puis nous, on est deux. On a ah ouais des... bravo tout le monde, c'est fait. fait. Alors bon, ben, écoutez, euh, effectivement, Cynthia, euh, tu as, as mis le doigt sur le bobo, en fait. Hein? C'est difficile. Comme vous dites, rapport au temps, c'est un gros défi. Ben, moi, depuis que j'ai Google, euh, Google Maps, là, je trouve que ça va tellement bien pour circuler. Euh... Je sais tout le temps où je m'en vais, puis en plus, je sais quel chemin prendre pour éviter le trafic. J'économise je, je, du temps à côté. Bien là, je ne me déplace plus, je suis tout le temps à la maison, hein, mais avant, <rire> avant, jadis, euh, fut un temps où on, on se déplaçait. Euh, ça, ça réduit vraiment le rapport au temps. Le fait d'avoir un calendrier familial, comme partagé à tout le monde, on le sait déjà, comme on n'a plus besoin. On n'a même plus besoin de se parler. Non, non, mais... Bref, ça, au niveau de la planification. Fait que là, le rapport au temps, on, a, on pourrait avoir envie de nuancer, de, de, en contrepartie, euh, qui passe trop de temps sur ses réseaux sociaux, ou presque. Ben donc, cette nuance, en fait, elle a pu émerger dans plein de sujets. Euh, Marjorie, tu as fait un autre exemple avec la consommation. Mm -hmm. Alors, notre principale question, c'est comment vous avez trouvé l'exercice? Euh, nous, c'est notre présupposé. Mm. Notre présupposé, c'est que vous êtes euh, fru. <rire> que, que, que vous ressentez actuellement que les deux options qu'on vous a euh, qu'on vous a données, c'est-à-dire potentiel ou défi, c'était comme pas, pas tellement suffisant. Puis que probablement que, comme Cynthia l'a mentionné, peut-être que, ou que même euh, Sophie, là, tu l'as mentionné aussi, elle aurait aimé pouvoir placer, euh, placer le. le, le la petite boule euh, quelque part entre les deux. Or, on euh, ne vous avait pas laissé cette possibilité-là et c'était vraiment voulu. On voulait vous placer au pied du mur pour justement faire générer, tu sais, faire émerger ce sentiment-là finalement par rapport au numérique. D'ailleurs, il euh, y en a dessus dont les, si vous voulez, là, si vos, vos lèvres brûlent et vous aimeriez apporter une nuance à votre réponse euh, parce que vous n'avez pas été capable de le faire, c'est le moment. Là. Si ça vous tente de parler, par exemple, du rapport au temps, vous aimeriez amener des éléments éclairants et qui alimentent la nuance faites-le, prenez, prenez le crachoir là, vous avez la chance de <rire> on ne veut quand même pas vous baïonner. pas le crachoir mais, mais je trouve que ça fausse vraiment les données parce que c'est comme quand il y, a tellement, il y avait tellement de, de choses qui pouvaient être traitées dans la même question par rapport, mettons, disons, le rapport au temps mais le rapport au temps, ça dépend de quel temps tu parles, de, de, tu sais il pourrait avoir d'autres, euh, le temps par rapport à, oui, mettons que si je prends mon GPS, j'économise du temps parce que je ne veux pas me perdre. Mais en même temps, d'une autre manière, ça me prend du temps aussi parce que justement, euh, je vais souvent aller vérifier mon, mon, parce que je vais avoir un bip bip sur mon téléphone parce que quelqu'un a liké quelque chose. Puis là, je vais aller checker ça, puis là, je vais, je vais rentrer dans. Fait que là, je vais perdre aussi du temps. À regarder des choses des fois parfois très inintéressantes. <rire> fait que là, tu sais, ça peut faire varier les résultats tellement, tu sais, ça dépend sur quoi la personne a, a fixe quand elle pense au rapport au temps. Tu sais. fait que je pense que c'est ça, c'est un sondage qui pourrait être différent selon certaines données. Oui quelqu'un d'autre. Ah ben, Annie, je ne sais pas si tu veux renchérir. Là, sinon, il y a Mar Martine et Sophie. Je ne sais pas si je dois dire, Je voulais juste faire du pouce sur le rapport au temps, parce qu'en fait, on a parlé de ce que ça euh, comment ça, nos, nos outils peuvent nous aider, mais il y a dans la façon dont on considère le temps et gère le temps, euh, qui est intéressant d'aborder aussi. Euh, je lisais une étude qui démontrait que les, les jeunes, on parlait plus de d'âge de, universitaire, mettons, donc je dirais 20-25, 18-25 peut-être. Euh, avaient euh, euh, changé leurs habitudes de, de considération du temps entre deux arrêts d'autobus. Donc, ils ne calculaient plus en nombre de minutes, mais en, en nombre, en pourcentage de batterie, mm. de plus en plus. Comme, Je savais qu'entre chez moi, mettons, puis le cégep, ben, c'est genre 30 de batterie. Fait que si je pars de chez moi à 40, c'est là que ça devient la donnée bien intéressante aussi. À partir de quel pourcentage de batterie, il y a un niveau d'anxiété qui se met à être présent euh, sur le fait de « je vais avoir encore de la batterie? » Et là, bien, ça, c'est sans mentionner, le il fait du froid dehors. Ben, c'est ça que, que j'allais dire. La, la, la, la... Il fait mourir la batterie plus vite. C'est 40 la réponse. En bas de 40 il y a comme un petit euh, « ish » pas sûr que, que je vais passer à travers la journée euh, qui s'installe quand on n'a pas de possibilité de, de charger, finalement. Mmh. Donc, c'est pas juste notre rapport au temps que ça prend à faire des choses, mais aussi c au, au, au, à la considération de ce que c'est le temps, finalement. Mmh. Oui, tout à, euh, à fait. Il y avait Sophie qui avait la main levée. Oui. Votre micro, Sophie. Oui, moi, par rapport au temps, euh, moi, je trouvais vraiment que c'était une, une belle opportunité parce que, tu sais, si on pense à différentes choses qu'on faisait. Moi, euh, j'avais un professeur euh, à l'université qui nous disait, « Bien, moi, quand, quand j'étais à l'université, dans mon temps, euh, <rire> il disait, quand on voulait faire une recherche sur un sujet, et puis qu'il y avait un, euh, un Suisse qui avait écrit un article là-dessus, bien, il fallait appeler à l'université suisse, commander l'article, ça s'en venait par la poste, puis euh, on lisait l'article, puis finalement, c'était pas pertinent. » Euh, fait que, le rapport au temps, il, il, ça, ça rend les choses beaucoup plus rapides, beaucoup, énormément plus rapides pour faire une tonne de choses. On ne s'en rend pas compte. Mais par contre, ça fait que les attentes par rapport à la rapidité euh, dans laquelle on va répondre, puis dans laquelle on est capable de faire des choses, elle augmente. Ça fait qu'on… c'est ça. C'est vraiment intéressant parce qu'aujourd'hui, dans le fond, avec Google Scholar, les articles universitaires, il faut juste comme sélectionner ceux qu'on pense qui peut-être pourraient être pertinents parmi les 250 000 articles qui nous apparaissent. C'est comme l'enjeu le, est vraiment différent, mais effectivement, on se rappellera d'avoir cherché dans des livres lequel était le bon chapitre où il y avait la bonne réponse, information, pardon, que l'on cherchait. Bref. On est vraiment ailleurs actuellement. Ça me fait penser, mais dans le fond, on l'a vu sous l'angle du temps, mais on peut le voir sous l'angle de l'accès à l'information. Pour ceux qui étaient avec nous ce matin, on a beaucoup parlé de d'accès massif à l'information, même d'infobésité, de qualité de l'information. Donc, euh, dépendamment de comment on répondrait à cette question-là, est-ce que le numérique fait, nous donne un meilleur accès à l'information, un plus grand accès à l'information? Donc, si on dit, OK, oui, c'est un plus grand accès, mais est-ce que ça signifie pour autant qu'on s'informe mieux? Mmh, pas nécessairement. Donc, ça dépend toujours de l'angle qu'on qu emploie finalement pour, pour l'aborder. Donc, c'est vraiment intéressant. Même chose pour le rapport aux autres. Je vois que c'est assez balancé. Puis, on aura l'occasion peut-être d'en reparler aujourd'hui dans, dans les enjeux qu'on vous propose. Mais on aime bien se poser la question suivante. Est-ce que le numérique nous rend, nous rend moins seuls? nous rend plus seuls ou est-ce que justement on est comme plus jamais seul donc on n'a plus la capacité de, de, de se couper du monde finalement donc ça, ça soulève ce genre de questionnement là ça, ça soulève la question de la qualité des interactions aussi est-ce que la quantité euh, est-ce que la quantité est gage de qualité pas nécessairement donc, euh, donc voilà c'est vrai les nuances que vous apportez sont vraiment intéressantes est-ce qu'il y a d'autres gens qui aimeraient prendre la parole Fait qu'on va revenir à place à la nuance. Yes, okay. bravo. Voilà, c'est ça, c'était ça, c'était vraiment exactement le but de l'activité. Hein? C'était justement de vous mettre au pied, de vous placer au pied du mur pour voir, pour apprécier, savoir apprécier finalement la capacité de parler de ces sujets qui sont en lien avec le numérique, de parler des enjeux numériques de manière nuancée, chose qui, en passant, est pas toujours le cas. Hein? Euh, on a tendance à, on utilise souvent l'expression à jeter le bébé avec l'eau de verre. Euh, on a tendance à démoniser, on a tendance à alimenter, à hein, mettre du feu, à mettre du bois dans dans le poil de la panique morale. Euh, mais quand on laisse place à la nuance, ben souvent ça laisse place à comme pas mal plus de, de, de à, à des réflexions beaucoup plus riches. D'ailleurs, l'activité qu'on vient de faire faire, vous avez vu, c'est vraiment simple. Ça pourrait se faire avec des post-it avec des élèves. C'est une vraiment belle, des élèves ou des jeunes, euh, C'est une belle, ça peut être une belle amorce, puis on l'a déjà vécu d'ailleurs avec des jeunes, entre autres euh, au collège, au secondaire aussi. Donc, euh, donc n'hésitez pas à, à copier l'idée si jamais vous pensez que ça peut ça peut servir. Hein. Vive le gris! Oui, vraiment! <rire> Vive le gris! C'est bon. Alors. J'ai coupé à texter. T'es dans un clavardage. <rire> euh, ok, donc pendant ce temps, pendant que nous on est là euh, en train de discuter des enjeux du numérique et d'approfondir tout ça, voici ce qui se passe dans les classes du Québec. Je vous laisse apprécier. C'est vraiment drôle de voir vos réactions. Est-ce que euh, avez-vous envie de réagir Il y a -il des gens qui ont des commentaires, des questions. Euh, on n'était pas présent, mais on vous garantit que ce sont des vraies situations. Euh, nous, on les a sélectionnés parmi euh, une panoplie de situations, mais il y avait énormément de répétitions. Hein? Euh, et, et là, on, on vous parle de, de provenance variées euh, au Québec, de la côte nord jusqu'à la Gaspésie, euh, du Saguenay jusqu'à l'Estrie. Entre... par contre. Il faut dire que ça a été vécu beaucoup au secondaire. On peut quand ouais. ben, Rôle parental, c'est un peu tout le monde. Ouais. Euh, cellulaire aussi, au primaire Consommation, ça ressemblait plus à comme un sandwich. Mm. Il, y a, euh, il y a... Aussi, là, je vois Cynthia ajoute un exemple. On n'a pas pris le temps de l'ajouter, mais il a été vécu aussi... À ah, moi, je l'ai-tu ajouté? Non. Euh, Qu'à un moment donné, pendant un cours euh, en virtuel, il y a un élève qui s'est présenté avec un arme euh, comment on appelle ça, une arme semi-automatique, là. Donc, euh, sans, ben, OK, je ris parce que la conclusion est drôle, mais ce n'est pas parce que c'est drôle. Euh, mais finalement, donc là, descendre policière chez l'élève, parce qu'évidemment, l'enseignant, il voit ça, il réagit, tu sais, on s'entend, il, il sait, il, il fait les liens, tout ça. Donc, les policiers débarquent chez l'élève, le soit, tout ça. Euh, puis finalement, ben, c'était euh, comme une arme style de tac ball quelque chose comme ça fait que c'était une arme qui n'était pas une arme en tant que telle mais quand même c'est extrêmement préoccupant et vous voyez comment il euh, y a des choses qui peuvent euh, qui peuvent euh, euh, parfois, un hein, déstabiliser pour le moins et voire même euh, susciter des émotions chez, chez les profs euh, qui, qui les vivent. Là, finalement. Bonne question, Catherine, que tu poses parce qu'effectivement, ce n'est pas euh, en lien avec le numérique en général, c'est vraiment en lien avec l'enseignement à distance euh, euh, qui, euh, dans lequel on se trouve là, depuis ben, à, à, à géométrie variable là, depuis le début, de, de, depuis le 12 mars 2020, cette fameuse date, là, tout le monde se rappelle. Ouais. Mais oui, effectivement, ça, ça caractérise un, un micro-contexte micro qui est celui de tout le monde au Québec quand même, sauf que c'est important pour nous de partir de ça, qui est comme à l'échelle scolaire, pour vous dire à quel point que l'aspect... Le, le, numérique et le contexte à distance, l'aspect de rencontre virtuelle peut générer des choses stressantes, peuvent nous devoir, rappelez-vous, hein, on est toujours dans éteindre des feux, est-ce que euh, donc le, le, la volonté et le besoin que, re, que peuvent ressentir les enseignants du Québec d'éteindre les feux, d'éteindre l'urgence, de réagir à l'urgence, etc., etc. Euh, donc pour nous, c'est important de faire le lien entre ça et le numérique en général, qui fait un peu la même chose, c'est-à-dire que là, on éclate carrément le contexte scolaire, on, on, on oublie le contexte scolaire, puis on vient s'intéresser aux enjeux, aux, euh, à, à ces situations ou à ces phénomènes qui sont sous-jacents euh, à l'ère du numérique, qui sont vraiment des corollaires de l'ère du numérique. Puis lorsqu'on fait le tour, on, on fait un petit balayage visuel, donc les médias sociaux, les jeux vidéo, le complotisme, euh, l'hypertrucage, bon, vous êtes capable de lire. Euh, ça aussi, ça génère, c'est susceptible de générer une certaine, une certaine anxiété à différents niveaux. Puis, une certaine, tout à l'heure, on a utilisé le mot panique morale qui est, qui est bien choisi pour ça, finalement. Donc, euh, on commençait avec le contexte scolaire pour finalement l'agrandir à l'ère du numérique euh, plus, plus largement, finalement. Parce que les enjeux, ils se présentent dans vos milieux, j'imagine, pas parce que vous n'êtes pas en milieu scolaire, qui ne se présentent pas. Et puis, euh, euh, je sais pas, je serais curieuse de vous entendre, là. on est dans une table 025. Est-ce que vous avez affaire aux parents parfois? Est-ce que les parents vous expriment ce genre de de, de situation dans laquelle ils se trouvent un peu pris et qu'ils ne savent pas nécessairement comment? Parce que on, on, est, on est tous en train d'apprendre en fait en même temps. Je serais curieuse de savoir... dans le clavardage, si vous voulez, ouais, euh, euh, si voulez en fait, euh, euh, Excusez-moi, je suis désolée, là, on a peut-être été plusieurs à vouloir parler en même temps. Non, non, ah, c'était pas <rire> euh, En fait, je dirais que pour avoir intervenu auprès de certains parents, je pense que les parents se, se posaient beaucoup de questions à savoir, euh, là, avec la pandémie, combien de temps je laisse à mon jeune? Est-ce que j'en laisse trop? Parce que là, vu qu'on ne se voit plus, puis qu'on a la chance de se voir bien, à travers les médias sociaux, les écrans, euh, c'était beaucoup par rapport à ça, pour, pour ma part, à moi, là. Puis quand l'école a commencé, c'est parents qui ne sont plus là. « Mais comment je fais pour savoir si mon jeune est vraiment à l'école? »« S'il fait vraiment ses choses? »« Pendant qu'il est à la maison, puis qu'au numérique, on sait qu'on peut fermer la caméra, on peut faire plein d'autres choses en même temps. » Donc c'était beaucoup ce genre de questionnement-là. Hmm. C'est vraiment intéressant. Puis effectivement, c'est drôle parce que ça me fait penser que ce genre de, de questionnement-là, il se pose aussi dans le milieu du travail. Euh, de par cette, cette, cette, euh, euh, ce virage euh, immense que le monde du travail a dû faire euh, vers le, le travail à la maison et le numérique, bien, il y a beaucoup d'employeurs qui, euh, qui ont été obligés de poser la question de, de quel est le niveau de confiance que j'accorde aux gens parce qu'ils sont à la maison. Est-ce que j'ai besoin... Euh, euh, d'avoir de, de, des mécanismes de contrôle, et si oui, lesquels, et sinon, comment? Bref, il y a énormément de questions qui se sont posées. Là, on, on parle de nos jeunes, parce qu'on est tous dans ce domaine-là, de leurs parents, mais on dirait que ces questionnements-là, ils ont, ils, ont, ils, ont euh, euh, ils ont été exponentiels finalement là, à travers les milieux. C'est très intéressant ce que vous nommez. Puis non, non seulement la question a été exponentielle, donc ce besoin de balise là a vraiment, comme nous est apparu, euh, euh, vraiment répandu, c'est-à-dire que à une chose qui perturbe ou à, à un événement qui qui nous semble grave ou qui suscite euh, une certaine peur ou une certaine anxiété, ben le réflexe naturel, finalement, l'instinct, ça va être de... de ça va être de, de faire appel à des balises, de faire appel à des contraintes ou à des encadrements, finalement, qui vont venir euh, qui vont venir faire en sorte de couper l'incidence, de couper la fréquence de ces événements-là. Et c'est vraiment normal. Et effectivement, le contexte qu'on vit nous a, nous a mis devant ça. Euh, D'ailleurs, Annie, si tu veux euh, comme juste changer... Euh, puis aller au visuel suivant, c'est justement là où on allait donc parler du réflexe qui est vraiment instinctif pour l'être humain finalement de réagir et de vouloir éteindre le feu si on reprend l'analogie. Euh, puis comment est-ce qu'on fait ça? Ben nous, on l'a vécu beaucoup dans le contexte scolaire, euh, mais ça c'est... Ça peut être vécu, puis vous pourriez en témoigner aussi, là, dans les familles, on voit ça, euh, puis à différents niveaux lorsqu'on accompagne les jeunes. Alors, le réflexe naturel, ça va être quoi? Bien, ça va être de euh, devenir euh, de euh, bloquer, de devenir restreindre, de venir euh, interdire, hein? L'interdiction va apparaître vraiment souvent comme une solution, finalement, à ces, euh, ces comportements-là, parce que, c'est bien plus facile d'interdire, c'est bien plus rapide en fait, euh, c'est beaucoup plus simple, ça laisse pas place à l'interprétation. Alors, euh, le, le, c'est ça, l'interdit va apparaître souvent comme une, comme une réponse à ces événements qui se veulent perturbateurs. Euh, fait que là, ben, nous, c'était le visuel là, des, des, des, des signes routiers pour... Euh, pour l'exprimer, mais euh, il y a quand même lieu de se demander si ces réflexes, et ces, ces, ces, ces instincts de restriction-là, il y a quand même lieu de se demander si, c les, si ce sont les solutions les plus utiles, si ce sont les solutions les plus pertinentes et surtout les plus pérennes pour les raisons suivantes. D'abord, est-ce que le fait de, de, de mettre des règles qui sont très restrictives va, va faire en sorte que les jeunes y adhèrent? Est-ce que c'est parce qu'il y a des règles qui les suivent? <rire> merci. <rire> Deuxième, est-ce que c'est parce qu'il y a des règles à un endroit qu sont, qu que les jeunes vont se les approprier et les transférer dans un autre endroit? Ah, oh, merci. J'aime ça. Écoute, j'aime ça. Le, le... D'habitude, les caméras sont fermées. Est-ce que c'est parce qu'une règle existe dans un milieu XY qu'elle euh, elle, euh, elle ne pourrait pas être amenée à se modifier à travers les contextes? Hashtag pandémie, mettons, <rire> dans le sens où euh, une règle de classe qui pourrait être très bonne en classe, puis là, nous, c'est notre exemple, c'est de là qu'on provient, mm -hmm. euh, euh, pourrait être très, très euh, comme lever la main, mettons, lever la main pour, pour parler. En classe, c'est comme un classique. Mais maintenant, euh, dans mon contexte numérique, lever la main pour euh, parler, est-ce que c'est encore ça qu'on veut? Ça pourrait, oui, mais il y aurait lieu de se questionner aussi. Donc, dans le fond, la, la pérennité des règles, c'est le fait que, est-ce qu'elles vont répondre à chaque... Euh, situation qui va se présenter. Si je dis par exemple aux jeunes, si je veux lui apprendre la règle de ne pas prendre de capture d'écran, on ne prend pas de capture d'écran. Oui, mais madame, là, je pourrais-tu prendre une capture d'écran de vos notes de cours? Parce que, comme ça, je pourrais les envoyer à mon ami qui n'a pas pu être là parce qu'il est à l'hôpital. Ah, ben là, là moi, j'ai dit que la règle, c'était pas de prendre... Mais c'est une... Mais là, c'est une bonne raison. Mais ma règle, c'est ça. Le... C'est ça, la pérennité des règles. Mm. Prenez-vous ce que. Puis, un exemple, de, un exemple de ça aussi, il y a un grand besoin, là, un mot qui est beaucoup à la mode ces temps-ci, c'est le mot netiquette. Eh, c'est quelque chose, les gens ont soif de netiquette. Je ne je, je, je, je sais pas pourquoi, mais les gens veulent des veulent des affiches qui donnent ah, par netiquette en passant. On, on, on entend étiquette sur, donc en ligne finalement. Alors, euh, une étiquette viendrait circonscrire les comportements X, Y, Z qui sont adéquats dans un contexte en ligne. Donc, encore dans ce même esprit de venir baliser le comportement, euh, bien évidemment qu'une étiquette, ça peut paraître comme, euh, ça peut paraître salvateur puis la clé finalement de la réussite, sauf que comme elle j'utilise cet exemple-là parce que ça vient, on peut venir renommer tout ce que Annie a soulevé comme, comme doute ou comme limite de ça. Parce que d'une part, est-ce que l'élève va nécessairement adhérer à cette étiquette-là juste parce qu'elle est sur une affiche puis qu'on lui a montré? Ben peut-être que oui, mais peut-être que non aussi. Est-ce que cette étiquette-là peut se transférer et puis s'appliquer à tous les contextes? Et puis non seulement à tous les contextes, mais à toutes les... À, à toutes les, les, les personnes, c'est-à-dire que euh, nous, on a enseigné euh, à l'école virtuelle, puis on n'a peut-être pas le même niveau de tolérance ou on met pas euh, ne on, on, on met pas d'importance sur les mêmes choses, c'est bien correct, hein, parce que comme, à, comme intervenant, euh, on Oh on fait ça du haut de notre expérience, puis bon, etc. Notre personnalité et tout ça. Donc, pour quelqu'un, un élève qui mange devant la caméra, ça va être comme complètement proscrit parce que ça va à l'encontre de l'étiquette. Alors que pour d'autres personnes, comme pour nous, souvent on se les fait demander, madame, tu sais, j'ai comme pas le temps entre mes deux cours, ça dérange-tu si je mange un peu? Ben non, tu sais. Euh, donc, est-ce qu'on peut dire qu'une étiquette, c est, c est, ça tient la route toujours, tout le temps? Euh, C'est un peu la question qu'on pose. Puis, euh, ben, la question de la pérennité des règles, surtout euh, considérant qu'avec le numérique, les choses s'accélèrent et puis les contextes les contextes sont... Euh, sont, sont extrêmement euh, changeants, sont extrêmement volatiles. Euh, les réalités auxquelles on va se retrouver confronté à l'ère du numérique sont sans cesse changeantes. À titre d'exemple, qui aurait cru euh, que, euh, que l'enseignement à distance deviendrait comme la norme? Ouais, c'est ça, si, on, si on, on se remet, je ne sais pas moi, il y a un an, euh, qui, aurait cru, euh, qui aurait cru que TikTok finalement deviendrait l'espèce de... Canal euh, numéro un, euh, on ne savait pas nécessairement. On aurait peut-être pu s'en douter, sauf qu'à ce point-là, c'est un peu gauche, c'est arrivé, puis là, on se retrouve euh, ob obligé de, de, de gérer ça puis de s'y intéresser finalement. Annie, vas-y. Ben oui, puis à ce point-là, parce que pas, ce n'est plus simplement euh, une application où euh, les, les jeunes vont faire une chorégraphie puis ils vont l'envoyer, euh, c'est pas... Euh, le chef du, du NPD qui faisait des démonstrations de comment se dire bonjour, euh, l'espèce de petite danse là sur TikTok euh, pour se saluer sans, à deux mètres finalement. Donc ouais. c'est rendu une ligne de com' aussi au niveau politique. Euh, mm -hmm. Mais qui aurait cru que de musicalis on penserait à t'es comme là finalement? Ah Non, vraiment. Et la question du temps d'écran, on l'a abordé un peu ensemble ce matin, mais tranche de vie professionnelle, le 12 mars 2020, donc il y a près d'un an, et Annie et moi, on travaillait sur un texte, sur tout un dossier complet sur le temps d'écran, parce que, en tout cas, à ce moment-là, au ministère, c'était comme la... C'était le sujet chaud de l'heure, le temps d'écran, puis bon, tout ça. Alors nous, on, on s'employait à comme contribuer à un dossier là-dessus, puis bref, on se creusait la tête. Mais je ne veux pas être plate, là, mais notre texte et l'article qu'on a commencé à écrire euh, aujourd'hui, euh, il n'y a pas grand-chose qui pourrait être récupéré parce que ça a tellement changé avec le contexte de télétravail. Y a tellement, euh, notre, notre rapport au temps a tellement changé en un an et notre rapport à nos appareils numériques que euh, nos considérations par rapport à cet enjeu-là est comme vraiment euh, a, pas, euh, a pas su finalement <rire> nous, nous, nous accompagner jusqu'à maintenant. Fait que, en tout cas, tout ça, c'est des exemples pour vous montrer à quel point le, le numérique fait en sorte que euh, on ne on, on sait pas à quoi on va être confronté finalement euh, dans les prochaines semaines, mois, voire années. Et donc, les règles qu'on veut faire instaurer, ça ne veut pas dire qu'elles vont être. Euh, adéquate ou viable de toute façon euh, avec le temps. Mais, mais c'est aussi que on considère qu'une règle, ça se veut un apprentissage. Hein? Quand on se met des règles, que ce soit au niveau familial ou, ou au niveau scolaire ou etc. C'est pour qu'on apprenne et parce que derrière il y a des valeurs. Derrière le code de sécurité routière, il y a, ça c'est écrit dedans. C'est l'exemple le plus facile. Ça dit sécurité, euh, cohésion. Euh, le meilleur exemple de tout l'univers. Le code de la sécurité routière. Ben oui. C'est ça, exact. Donc, derrière chaque règle, il y a une raison, il y a un apprentissage qui devrait être fait, mais ce n'est pas parce qu'on l'applique dans un endroit ou qu'on on, l'aimait finalement que les jeunes que le suivent. Donc, nous, comme intervenants, qu'est-ce qu'on peut faire pour, pour euh, espérer qu'avec le numérique, parce qu'on s'entend aussi qu'en lien avec le numérique, euh, euh, les lois et les règles su suivent tard un peu, où, où les choses évoluent tellement vite que, que faire une législation, mine de rien, ça prend du temps pour qu'elle soit adéquate, pour qu'elle elle réponde vraiment aux besoins, pour qu'elle voit tous les cas de figure. C'est un processus qui est long et donc le, le, le, tout, toutes les avancées technologiques ont le temps de, de, de faire leur petit bonhomme de chemin bien avant que les différents états aient le temps de légiférer. Donc, euh, c'est ça. Surtout que la plupart, même si on, on, on se donne ensemble des étiquettes très claires que quand on est en, en, dans, son, dans notre groupe, puis je veux dire, les règles sont là pour, euh, pour une bonne raison. Là. Moi, dans ma classe, j'en mets, tout le monde en met. Mais quand on sort de la classe, l'élève, plus souvent qu'autrement, il est tout seul devant son appareil. Donc, c'est là que les questions qu'on posait tantôt, ils viennent... Euh, prendre leur sens. Est-ce que mes règles ils vont tu rester? Ma étiquette que j'ai essayé d'y montrer, est-ce qu'elle va rester? Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire qui, qui donne une coche de plus de pérennité, qui donne une coche de plus de pensée critique pour que finalement, il internalise ce mm -hmm. que j'aimerais ça qu'ils apprennent. Ah, vraiment. Puis d'ailleurs, je vois, je fais du coup sur ce que Cynthia a écrit. Elle dit euh, « code à établir avec les jeunes ». Puis j'aime le mot « avec ». Eh, parce que euh, c'est quelque chose qu'on a quand même développé aussi cet automne, d'essayer de mettre en lumière les avantages de mettre les élèves là, je m'excuse, des formations professionnelles, je dis toujours élèves, mais de mettre les jeunes parce que ça pourrait se vivre au niveau du noyau familial aussi. Donc, de mettre les jeunes dans le coup lorsque vient le temps d'élaborer des règles. Puis là, parce qu'en passant, Annie et moi, tout ce qu'on essaie de vous dire, c'est pas les règles, il ne faut pas qu'il y en ait, euh, anarchie, il euh, n'y euh, a pas de problème, tout va bien aller. C'est pas, pas ça le point parce que la règle demeure euh, contient ou porte une, une pertinence encore très, très, très certainement. De toute façon, la société est balisée par des règles. Donc, il faut quand même que les élèves soient éduqués à vivre dans, dans ce genre de contraintes-là. Sauf que nous, ce qu'on dit, ou ce qu'on notre, notre, notre prédicat, c'est que de les mettre dans le coup, dans le processus qui vont nous amener à mettre en place des règles, que ce soit dans notre noyau familial, dans notre milieu ou dans notre classe, ben ça va être peut-être plus garant ou, ou du moins, ça va augmenter notre potentiel ou notre, le, le, le, les chances que les élèves y adhèrent, euh, puis, puis puis se régulent même, voire même sauto régule par rapport à ces comportements-là. Donc, euh, c'est un peu ça qu'on veut mettre en, en lumière. Là. Oui, puis en fait, ce qu'on veut mettre aussi en lumière, c'est que de le faire avec eux, ça fait souvent que, c'est soit de, de le faire à partir de zéro, des fois avec des tout-petits, c'est difficile, mais... Euh... De, de les amener à comprendre le sens. Hein, tantôt, je dis sécurité routière pour la sécurité. Ah, non, ah tout d'un coup, ça fait du sens. Mais plus les enfants vont comprendre, les jeunes, vont comprendre le sens derrière les consignes qu'on met, plus il y a de chances qu'elles qu qu qu prennent, prennent... Voyons, j'ai juste le mot sens, je ne vais pas me répéter. Euh, donc, qu'elles fassent, qu'elles qu qu qu soient si air, annie oui, qu'elle qu y adorent, mais plus que ça... Mais pas plus que ça, mais qui qui voient une cohérence, finalement. Mm -hmm. euh, et non pas juste une restriction. C'est plus ça que je voulais dire. Donc... Euh... Voilà un enseignant qui qui, qui qui nous inspire beaucoup, en fait, qui est Clément, le maître provo, qui, bien avant la pandémie, utilisait les, les technologies avec les élèves et faisait faire des projets, là, entre autres, en utilisant des, les plateformes comme Teams, puis, puis Classroom, puis etc., mais pour en... en, en pour faire comme si c'était un média social, puis amener les élèves à réfléchir sur leur participation, sur leur parole, comme un peu on disait ce matin. Et puis voici ce qu'il nous dit. Est-ce est que tu me passes la parole ou tu laisses les gens? Euh, je laisse les, les deux. OK. Je <rire> suis <rire> comme pas sûre. <rire> on se <laisse> lire. <rire> Donc, il se demande, en fait, au lieu de bloquer parce que bloquer, ça va avoir ses limites, puis quand il ne sera plus dans ma classe, je ne pourrai plus le bloquer. Comment je peux l'amener à contribuer de manière constructive? Et, c et nous, on trouve que c'est vraiment un... un que c'est porteur, finalement, cette pensée-là pour, pour nos interventions. Et c'est donc l'heure des guimauves. Comment on prend toutes ces patates chaudes, tous ces feux, et qu'on finalement utilise les braises pour... pour, pour en, en faire euh, quelque chose euh, et qu'est-ce qu'on veut faire finalement c'est développer l'autonomie puis redonner aux, aux, aux jeunes leur pouvoir, un pouvoir d'action finalement et donc à travers nos différentes interventions, euh, à travers la posture qu'on va privilégier, on va essayer de développer ça. Donc euh, on va vous parler un petit peu de cette posture-là finalement qui pour nous euh, amène ce développement, cette autonomisation euh, Puis attention, francisation de empowerment. Puis si empowerment était accepté dans le langage français, on n'aurait pas besoin de mettre deux, deux lignes, autonomie et pouvoir d'action. Ce serait comme les deux. Euh... Alors la, la question aussi, c'est de savoir comment on fait ça, parce que tu sais quand on le présente de cette manière-là, c'est toujours un peu... Euh... T'sais, la ligne est mince de entre pelleter des nuages, puis de dire, OK, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire pour que ça arrive finalement? Peut-être que vous en conviendrez, parce que développer l'autonomie des jeunes, puis développer leur pouvoir d'action, ça ne se fait pas en, en criant ciseaux finalement. Donc, il y a certaines pistes. À partir de, de, de maintenant, ce qu'on espère, c'est de pouvoir dégager pour vous des, des pistes qui permettent de faire ça finalement, ou du moins qui permettent d'aligner euh, en ouais, <rire> qui permettent d'aligner nos actions d'intervention. Inter, pour euh, aller vers ça finalement, pour contribuer à ce développement-là. Euh, puis, ben, dans le fond, il euh, y, y a différentes façons qui existent ou différentes pistes que nous, on veut soulever avec vous. Euh, si tu vas au visuel suivant, Annie, il y a une, une citation euh, qui est tirée hein, d'un rapport euh, qui a été publié en 2018 par un de nos collègues, il s'appelle Benoît Petit. C'est lui, à, à, au tout début, qui avait le mandat, euh, le chapeau citoyenneté à l'art du, du numérique. C'est à lui qu'on a attribué euh, le, le, le, le, ben la, la chance et aussi le travail de porter un regard euh, euh, sur comment le numérique se vit au Québec, puis de dégager des grandes pistes finalement euh, pour la suite. Et puis, lui, ce qu'il a écrit dans son bilan, c'est ceci. Donc, quand il est question de baliser les comportements humains, c'est davantage les capacités à réfléchir puis à prendre la distance face à, à ces problématiques, à ces enjeux-là que soulève le numérique, à prendre en compte les normes, les valeurs puis les points de vue qui sont utiles. Donc, pour lui, c'est vraiment la, la capacité à réfléchir puis la capacité à prendre une distance. Alors, ici, on parle de plein de choses, on parle de démarche de réflexion éthique, on parle de développer une littératie, on parle de développer la pensée critique chez les, chez les jeunes, euh, on pense à développer la, la, la, sa compétence numérique. Donc c'est vraiment une tonne de capacités cognitives qui vont amener l'individu finalement à aller vers ces deux moyens-là, si on veut, donc la réflexion puis la prise de distance, qui apparaissent comme les plus pérennes dans le temps. Les plus, les plus utiles à long terme. Puis dans cette prise de distance-là, Marjorie vous a parlé d'habiletés cognitive d'une part. Euh, D'autre part, dans cette prise de distance-là, il y a une, une gestion aussi de, de notre affect, donc euh, des, habiletés, des, des, euh, ouais, des habiletés, des aptitudes socio-affectives, pardon, qu'on va amener à développer chez les jeunes comme l'empathie, entre autres, euh, comme euh, la connaissance de soi être capable de mettre ses limites quand il se passe des choses. Donc, il y a tout un aspect aussi, vous, probablement que vous en conviendrez, là, euh, qui nécessite finalement une certaine gestion de ce qu'on est comme individu, puis de ce qu'on ressent, comme, euh, comme ce qu'on a comme senti. Et tantôt, on en parlait hein, quand on parlait des médias sociaux, de cette nécessaire distance, de cette retenue finalement, de cette prise de, de, de respire, ben, le fait d'avoir de développer ces aptitudes socio-affectives-là fait en sorte qu'on va être peut-être plus à même d'accéder de, de, de, à tout ce qui est cognitif. Mm. Est-ce que ça, ça, ça fait du sens pour vous? ok Donc, ces deux dans, dans le modèle euh, euh, qui est le, le modèle d'autonomisation qu'on propose, il y a comme ces deux grandes sphères-là, finalement, pour... Euh, pour euh, pour nous guider. D'abord, c'est une question de posture. Et là, on parle de la posture de, du, du pédagogue, de l'intervenant, de l'adulte, finalement, du guide qui va être avec les jeunes. D'une part, avoir une posture éducative. Puis ça, c'est pas toujours facile. Je sais pas si vous en avez des jeunes comme ça, mais nous, on en a déjà eu dans notre carrière, puis on en a déjà eu dans, dans nos. Dans, nos, dans notre école dernièrement euh, ces jeunes qu'on dirait qu'ils nous cherchent non vous avez jamais non Je, sûrement dans les Laurentides il y en a pas ça, ça me surprend pas <rire> euh, mais en tout cas à Québec il y en a euh, et puis euh, mais en fait c'est là qu'elle prend sens cette posture éducative dans le sens où euh, euh, on doit comme adulte se recentrer puis venir euh, affubler finalement cet élève de, de l'étiquette il a un besoin qui n'est pas rempli. Il a soit un besoin d'attention, d'affectivité, d'être aimé, d'être reconnu, d'être accepté par ses pairs. C'est pour ça qu'il fait le clown, ou etc. Mais des fois, ce pas facile de se dire que Jérémy, il n'est pas, il est, il est pas juste en train de me gosser. que, que... Excusez je me laisse aller, là, euh, qui est pas juste en train d'essayer de, de, de déranger tout le monde, mais qui a de me recadrer et de dire « Non, Jérémy, il a besoin d'attention. » Jérémy, c'est un petit gars dynamique, il a besoin de bouger, dans le fond. Euh, c'est pas toujours facile de le faire, mais quand on se donne des guides, euh, comme celui-là que, que vous avez devant vous, dans le fond, on, on, peut, on peut se... Notre petite voix, elle peut nous le dire, là, notre angle mort, c'est de « Ok, attends, regarde-toi, de quoi il a besoin cet élève-là? » Pour que les interventions que je fasse auprès de lui, lui permettent d'avancer, aient une fonction éducative et non pas répressive ou euh, de vengeance. Ou... Puis je veux, On va, ne on va jamais là, là. Mais, euh, euh, <rire> donc, quel est vraiment euh, ce rôle, finalement, de l'amener, lui, un petit peu plus loin? La deuxième... C'est une posture qui, bon, on va dire autonomisante, là, vous allez dire qu'on manque de vocabulaire, mais euh, en fait, ce qu'on qu entend vraiment parler, c'est non moralisante. Et par non moralisante, on s'éloigne un petit peu de tout ce qui est campagne de prévention. Pourquoi? Puis je veux pas dire, on veut, loin de nous, l'idée de dire qu'une campagne de prévention, ça n'a pas sa euh, place vraiment pas. Euh, Sauf que euh, quand on amène l'élève à réfléchir par lui-même, à essayer de, de développer une méthode pour bien lire une situation, essayer de voir les différents points de vue, euh, les enjeux que ça crée, euh, de l'amener à proposer des solutions, puis à choisir celle qui convient le mieux à la situation. Euh, Bien, à ce moment-là, il va lui-même développer des outils pour le faire quand il va être tout seul. Si moi je lui dis quoi faire, ça l'aide pas à, à développer finalement cette, cette vision dans laquelle il est capable, lui, par son jugement critique, de déterminer ce qui convient dans une situation ou dans une autre. Comme tantôt, quand je vous disais l'exemple de la capture d'écran, mon élève il, a, il avait une bonne idée de prendre la capture d'écran de, de mes notes de cours. Mais de prendre la capture d'écran pendant, pendant que mon visage est, est à son moins bon profil, euh, là, ça, ce n'était pas une bonne capture d'écran. Dans le fond, c'est pour ça que des fois, les règles euh, vont moins nous servir que de l'outiller, d'outiller son jugement critique, euh, finalement, par rapport à ces situations-là. Ça fait vraiment penser à la situation présente là, parce que parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui publient des choses qui vont à l'encontre des règles ou qui, qui, qui sont vraiment comme pointées comme étant euh, à, comme liées au complotisme. Puis, mais souvent, j'ai l'impression que c'est des choses qui nous dérangent, mais qui, qui viennent de sentiments plus profonds de la personne. T'sais d'un mal-être, euh, qui, qui se sentent perdus qui ont besoin d'explication de la situation. Puis, je pense que le comportement général présent exacerbe en fait cette euh, tendance-là, plutôt que d'accompagner puis de guider les gens à démystifier le vrai du faux puis de trouver un sens euh, à, à ce qu'on vit en ce moment. Mm. D'ailleurs, oui, euh, par rapport au, au complotisme, euh, on aura peut-être l'occasion d'en parler sauf qu'il euh, y a tout quelque chose autour de comment in intervenir par rapport à, à ces gens-là, qui ne sont pas nécessairement des jeunes, hein, qui sont aussi des adultes qui nous entourent, euh, qui sont des membres de notre famille parfois même. Euh, on ne sait pas nécessairement comment intervenir devant cette question de la montée de la pensée complotiste. puis Ce qui apparaît évident, c'est que la confrontation, euh, c'est pas euh, la confrontation, l'étiquetage étiquet, finalement, puis le fait de pointer du doigt, il y en a même qui vont aller à ridiculiser ses, ceux, ceux qui adhèrent à ces pensées-là, euh, ça, ça peut être tentant comme individu de le faire, sauf que euh, tout, tout démontre que c'est pas utile puis que ça ne va pas avoir les effets, euh, les effets escomptés. Ce qui va avoir pas mal plus d'effets, c'est justement d'ouvrir le dialogue, de tenir compte des points de vue. Puis là, je me permets de faire le lien justement avec cette posture éducative qui, qui fait en sorte qu'on tient compte du besoin de la personne. Et, ça, ça ne veut pas dire de tout acheter, puis tout accepter, puis d'accueillir à bras ouverts tout ce que tout, euh, par exemple, quelqu'un qui aurait qui, qui, qui alimenterait ce genre de pensée-là, mais tenir compte des points de vue, ça veut ça veut juste dire de savoir que ce point de vue-là existe, de partir ou de de de d'avoir une conscience de où la personne part, c'est quoi son positionnement, c'est quoi sa, sa perspective par rapport euh, par rapport à tel objet d'information ou à telle pensée complotiste, c'est quoi son son c'est quoi son historique par rapport à ce sujet-là ou son contexte, un contexte qui pourrait expliquer qu'elle adhère davantage à, à tel ou tel euh, euh, théorie, ben, à partir de ce moment-là, ça vient comme faciliter. Vous voyez, il n'y a pas... Là-dedans, je ne propose pas d'adhérer. Ce n'est pas parce que je tiens compte d'un point de vue que j'y adore nécessairement. C'est juste que ça vient me donner, ça vient m'imprégner d'une posture d'une posture d'intervention qui, euh, qui est plus douce, qui est plus humaine, puis qui potentiellement va avoir pas mal plus d'impact finalement parce que le lien va pouvoir être mieux maintenu avec, euh, avec la personne. C'est comme un, un parallèle qu'on n'avait jamais fait, mais merci, pour Émilie, d'avoir euh, soulevé cet exemple-là. Oui, puis entre autres, dans ce genre d'approche-là, dans ce genre de posture-là, euh, quand on veut euh, se faire des guimauves avec des feux, avec nos, nos jeunes qui pètent des fois, euh, dans, dans les interventions préventives, il y a la relation qu'on établit avec eux. Euh, de, de façon très, très claire, les études démontrent que plus la relation va être positive et plus on va axer sur maintenir la qualité de cette relation-là, euh, Moins il y a de, de comportements euh, qui vont euh, aller à l'encontre de, des attentes finalement et donc euh, c'est vraiment important de cultiver ce, toute cette humanité là euh, avec les, les avec nos, nos jeunes avec qui on intervient finalement euh, je, je... Je me permets de continuer à la prochaine diapo. Qu'est-ce que ça permet, en fait, d'utiliser de, de, de, cette posture-là? Qu'est-ce que ça développe? Bien, ça développe la pensée critique des jeunes. Et cette, cette pensée critique, on le dit, hein, c'est une des compétences du 21e siècle, mais pour nous, c'est une, une compétence qui est drôlement importante parce qu'elle va... Euh, c'est pas... Euh, <rire> Albert Jacquard avait, avait l'habitude de dire que... Euh, euh, euh, nos jeunes, on devrait vouloir fabriquer des emmerdeurs. Euh, parce que les penseurs critiques, dans le fond, c'est nos jeunes qui lèvent tout le temps la main, puis qui, qui viennent tout le temps nous dire, mais là, euh, ce que vous dites, là, il me semble que... <rire> Et donc, ils viennent nous remettre en question, qui vont poser des questions, qui vont, etc. C'est ces jeunes-là, qui, hein? des fois, on se dit, « Ah, oh, encore! Mais, » Mais quand pourtant, on devrait euh, euh, euh, on devrait euh, euh, être vraiment content qui, qui, qui utilise cet esprit critique pour ne pour pas euh, euh, prendre pour, pour euh, du cash tout ce qu'on dit, pour euh, le prêt à penser, pour, euh, pour essayer de, de, de, de mettre un doute finalement. Euh, et donc, cette, cette, ces attitudes et ces aptitudes liées à la pensée critique sont des boucliers, là, vous voyez l'image le, le, le, au centre, sont des boucliers contre toutes ces... ces, ces ces dérives, finalement, euh, donc contre l'impulsivité, contre la polarisation des idées, etc. Alors, euh, de s'efforcer de la développer à travers nos interventions, c'est quand même euh, payant, finalement, parce que... Oui, bien, en fait, parce que souvent, là, on fait un lien direct entre hein, pensée critique. C'est comme facile de faire des liens avec les fausses nouvelles puis avec la façon de s'informer. Fait que ça, on le sait, développer la pensée critique, c'est utile dans ce genre de, dans, pour, pour ce genre d'enjeux-là, finalement. Mais pas seulement ça. La pensée critique peut intervenir à, à d'autres niveaux et à d'autres endroits qui sont en lien avec des enjeux du numérique qui c'est pas mal plus diversifié qu'on peut penser de prime abord, pour peu qu'on prenne le temps là, de regarder puis de réfléchir. Je pense notamment à, à toutes ces questions du cyberharcèlement puis les interactions en ligne, à la qualité des interactions qu'on va avoir en ligne ou encore les discours plutôt haineux qu'on peut y retrouver parfois. Euh, ben qu'est-ce que la pensée critique, ça vient faire là-dedans? Bien, la pensée critique, c'est une façon de. Euh, c'est un processus itéra itératif, en fait. Ça veut dire que je vais. Je vais élaborer mon point de vue sur quelque chose, je vais élaborer mon discours, ensuite je vais exprimer mon discours et ensuite je vais être capable, si je suis un penseur critique, je vais être capable de venir confronter ce, mon discours à celui des autres pour venir le revalider, m'assurer que comme... Et que tout est correct, que ça tient la route, etc. Et puis, rebelote, je recommence, je recommence à rebâtir mon discours, mon point de vue, etc. Donc, si je suis capable de, de passer à travers ce processus-là, toujours pour toujours, <rire> dans toutes mes actions, finalement, sur le numérique, bien, il y a fort à parier que lorsque je vais interagir en ligne, par exemple, bien, je vais être capable de prendre un pas de recul, de calmer mon impulsivité, c'est ça le mot, que je vais être capable de dompter les émotions que je peux ressentir, la colère, etc., que je vais être capable de faire pause avant de, de venir interagir finalement. Alors, c'est là que la pensée critique entre en ligne de compte. Même chose pour, tantôt on parlait de la consommation, hein, de prendre le temps de dire « pause », Qu'est-ce qui, en ce moment, fait en sorte que je reçois des publicités ciblées, etc.? Bien, juste ce petit moment-là, ça va peut-être faire en sorte que, justement, mon mode de consommation en ligne va être plus, euh, bien, j'ai envie de dire plus sain, mais ça veut dire quoi plus sain, là, mais, tu sais, va, va finalement être plus réfléchi et être plus critique. La, pol la polarisation des idées, bien, bien évidemment, c'est certain que ça vient euh, entrer euh, en ligne de compte. Le culte de l'image, être capable de décoder le sens des publications que je retrouve en ligne, pour essayer de m'interroger sur les standards de beauté, bien, ça fait partie aussi. Et la pensée, le penseur critique va être capable de, de venir analyser, de venir poser un regard, euh, un regard aiguisé, finalement, sur ce qu'il retrouve en ligne, pour venir se rebâtir puis rebâtir sa lecture, puis sa façon de décoder finalement, de décoder, de décoder le monde. Donc, vous voyez que la pensée critique, c'est pas juste quand on parle d'information ou de médias en ligne. Ça, peut, ça, ça a vraiment à voir avec toutes les façons dont je vais, dont je vais gérer le « input okay? », donc dont je vais gérer ce qui me provient du numérique finalement. Et également la façon dont moi, je vais décider d'exprimer finalement ce qui va, ce que j'ai à dire, que ce soit un propos, que ce soit de l'image, etc. Alors la pensée critique, elle vient jouer sur les deux tableaux finalement. C'est ça qui est intéressant. C'est pour ça, pour nous, la, la pensée critique, ça apparaît vraiment comme une aussi une, une, une clé là, de, de, de l'autonomisation des individus, c'est bien certain. Euh, C'est sûr que, comme là, je nous écoute, puis je me dis, mais est-ce que je saurais plus quoi faire pour la développer, cette fameuse pensée critique, euh, comme intervenant? Bien, de ne de, de pas se positionner comme détenteur des réponses, mais plutôt des questions, des bonnes questions, pour amener l'élève à comme, euh, y répondre. Euh, leur donner des choix et leur demander de se baser sur des critères pour y répondre. Ça, c'est le penseur critique parce que dans le fond, il va décider à partir de critères qu'il élaborera lui-même parce qu'il les trouvera pertinents. C'est exactement comme quand on dit à quelqu'un de traverser la rue. Quand on dit à un enfant « Sois prudent avant de traverser la rue », qu'est-ce qu'on lui dit dans le fond? On lui dit « Analyse la situation, regarde comme il faut partout. » des deux côtés. Nous, on dit des deux côtés. Hein? Mais comme, ce qu'on lui dit, c'est « Analyse la situation ». Puis décide, c'est quoi le, la meilleure action et le, donc le moment et la vitesse à laquelle tu vas marcher pour traverser la rue. Fait on, nous, on appelle ça être prudent. Ben, je veux dire, nous les adultes, là, on appelle ça être prudent. Mais dans le fond, ce qu'on lui demande, c'est d'utiliser son, son jugement, son esprit critique, pour faire quelque chose d'aussi simple que traverser la rue. Mais s'il applique ça à différentes situations de sa vie, puis plus on va l'amener à traverser lui-même la rue, ben, plus il va être capable de le faire, tandis que si je le prends sans cesse par la main mais je vais avoir de moins en moins envie d'y laisser traverser tout ça en plus. Mm » -hmm. um... Écoute, rendu à ce moment-ci, j'aurais comme envie de proposer qu'on aille au, au prochain visuel, eh, qu'on explique ce qui va s'en venir. Puis j'aurais envie de vous proposer une pause. Je ne sais pas vous, mais peut-être ça peut ça peut être correct là, pour tout le monde d'aller prendre un, un petit 15, 10, 15 minutes finalement. Eh, donc, si ça vous convient, on prend juste le temps de vous expliquer ce qui va s'en venir de l'autre côté de la pause. Puis, eh, puis ensuite, ben, on se retrouvera pour se mettre à la tâche. Dans le fond, vous reconnaissez probablement les enjeux qui sont, euh, que, que vous voyez à l'écran. Ce sont des enjeux en gros liés aux médias sociaux, mais liés au, au, au numérique en général. Alors, posez-vous euh, posez la question euh, de quel enjeu vous préoccupe davantage, euh, sur lequel vous aimeriez réfléchir pour les minutes qui sont à venir, parce qu'on vous mettra à la tâche. On va vous indiquer comment faire euh, tout à l'heure. On vous mettra à la tâche, mais vous devez, dans le fond, vous allez juste être séparés par, euh, par sujet. Puis ensuite, bon, on va comme partager un peu l'essence de, euh, de vos réflexions, de vos pistes de solutions.